C'est que du plaisir, c'est que du plaisir, comme je vous ai dit la fois dernière, j'aimerais rencontrer des gens un peu, un peu âgés, des gens sortis de mon ordinaire. Bonjour, moi c'est Odile. Odile, oui. ah, c'est votre nom Oui. Eh bien moi, habituellement, on m'appelle Bob, Bob, alors que c'est un diminutif de Robert, mais bien souvent on m'appelle Bob. Ah d'accord enchanté c'est se retrouver dans un même local la forêt et bien nous ne sommes pas loin de ce qu'on appelle le Brass et c'est un bâtiment de l'ancienne brasserie de Wills ici à 100 mètres d'ici ah, et à l'intérieur où se trouve la bibliothèque flamande mmh. il y a une salle des machines. Moi qui suis de profession plutôt industrielle, c'est un endroit où j'ai déjà visité quelques fois. C'est un endroit où je vous aimerais à, à vous conduire. J'ai visité euh, il n'y a pas longtemps, euh, comment on appelle, euh, euh, le, la musée des égouts, qui m'a beaucoup interpellé. Euh, parce que euh, étant sur le. en marchant comme ça dans la rue, tu ne sais, tu sais pas exactement ce qui se passe en dessous, à part les métros et qu'on voit. C'était tellement intéressant, chouette que j'aimerais faire visiter lui faire visiter. À côté de chez moi, la rue de Mérode 1. Euh, là où se passe la, la foire pendant l'été, il y a un magasin à côté qui vend tout, tout, tout, tout, tout, tout ce que les gens ont envie de, de préparer, d'avoir à la maison. Et quand je rentre là-bas, je vois qu'il y a presque tout, tout, tout, tout de chaque continent. Euh, ça m'intéresse tellement que euh, j'aimerais le faire visiter à quelqu'un aussi.